Chers traders et investisseurs, lundi 13 juillet, bonjour. Alors, ce matin, nous avons quasiment atteint, en début de matinée, l'objectif que nous avions envisagé en début de semaine dernière sur le DAX. Nous sommes allés tutoyer les 12 900, voire 13 000, 12 900, <coughs> pardon, et donc, nous étions très près de notre objectif sur le DAX. Puis les marchés ont commencé à consolider. Donc, nous naviguons toujours à vue, même s'il est clair que les marchés cherchent naturellement à monter tant qu'il n'y a pas de nouvelles mauvaises nouvelles dans cet environnement très morose. Mais la grande nouvelle est que cette semaine sera riche, voire très riche, en événements micro et macroéconomiques de toutes sortes. En particulier les premiers résultats des sociétés américaines qui vont sortir demain par le biais des banques. Ça va être très très intéressant, voire passionnant à suivre et en particulier de voir la réaction des marchés et est-ce que les cours actuels ont déjà intégré ces résultats à venir, ça va être très très intéressant, intéressant pardon, et édifiant. Dans ce contexte difficile, nous avons réalisé ce matin 4 trades gagnants sur 4 accompagnés de trois médailles. Nous espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.